Donc euh, bien sûr euh, après la formation, c'est une formation agréable. J'étais surpris au niveau de ta les formateurs, de niveau de l'équipe, l'ambiance. Euh, vraiment I enjoyed this this training. yani, euh, thanks le groupe call thanks pour les formateurs, thanks pour admin ce groupe. Euh, bien sûr des moments helloint à deux, partage helloiser, équipe motivée, à vraiment maner l'esprit d'équipe, l'esprit l'esprit travail collectif. Uh, thanks for everyone. Thanks l'expertise, thanks les formateurs, les expertise les, les avec des notions ou des méthodes pratiques. À qu'en 2020, y a des formations qui m'ont directement directement le projet, imposé la vie professionnelle. des que par exemple j'ai des outils uh, les, les pratiques. À euh, je, mané, je remercie inès le, le, euh, le groupe, les responsables de groupe, les formateurs, l'équipe et euh, that's it.